Euh, bonjour, bienvenue sur ETV. Vous êtes dans l'émission Questions sans détour. Aujourd'hui, euh, nous recevons Christian Baptiste, euh, candidat à la deuxième circonscription des législatives. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, monsieur. Mmh. Bonjour à toute la Guadeloupe. Merci d'avoir choisi ETV et pour vous exprimer. particulièrement les électeurs et électrices de la deuxième circonscription. Et ben, on embraye tout de suite par une première question. Donc, vous êtes candidat. Oui, avec euh, l'idée d'une mission accomplie dans la mesure où j'ai une expérience politique. J'ai été pendant trois mandatures à la région où d'ailleurs nous avons laissé une gestion saine comme vice-président de l'ACAR. Là aussi, nous avons laissé une gestion saine avec d'ailleurs un projet qui a été initié concernant l'unité de valorisation et de traitement des déchets et évidemment, maire depuis 2014, où nous avons trouvé une situation difficile budgétairement. Donc avec mon équipe, j'ai redressé la situation budgétaire de la ville et qui a été confirmée dans le rapport de la Chambre générale des comptes. Donc je suis engagé, j'ai toujours été engagé au service de la population et de la Guadeloupe. Alors on l'a compris, c'est une continuité en fait, hein, dans, dans une carrière politique, euh, mais pourquoi exactement euh, vous, vous souhaitez vous présenter comme candidat C'est le live motif premier. Je suis un homme de gauche, avec des valeurs humanistes et progressistes, et je vais siéger à gauche de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'Union de la Gauche, la NUPES, la Nouvelle mmh. Union Populaire, Écologique et Sociale. Et je vais siéger dans le groupe du Parti Socialiste, qui est un des groupes de cette NUPES avec les communistes, les écologistes et la France insoumise. Et donc, euh, ma motivation, c'est de pouvoir être carrément opposé à la gestion d'Emmanuel Macron. Effectivement, il a été élu président de la République démocratiquement. Mais nous disons qu'avec ce troisième tour, nous avons cette possibilité de faire en sorte qu'il y ait une majorité de gauche à l'Assemblée nationale et pour euh, non seulement s'opposer et éviter cette gestion verticale, brutale euh, d'Emmanuel Macron, ultra d'Emmanuel Macron, mais tous les candidats qui viennent pour euh, défendre la continuité de cette politique, eh bien, c'est demander au peuple, au peuple français bien évidemment, mais particulièrement guadeloupéen et de la deuxième circonscription de ne pas avaliser la continuité de cette politique ultra-libéral, des manières... justement, quel est, quel est votre programme, justement, pour défendre les intérêts des Guadeloupéens, des Français, bien sûr, parce que vous serez député si vous êtes élu, euh, mais quel est votre programme pour défendre l'intérêt euh, des, des Guadeloupéens Alors, permettez-moi de vous dire que député n'a pas de programme. Un député a une vision. Donc, moi, Christian Baptiste, j'ai une vision. Et la vision que j'ai pour la Guadeloupe et la Guadeloupéen au sein de la République française, c'est qu'il y ait une législation parce que le député sera dans le temps de la législation française, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, une législation qui puisse tenir compte de toutes les transitions. De toutes les transitions. Et pour moi, il y en a cinq fondamentalement. La transition démographique. Vous avez une population qui vieillit, mais une jeunesse qui part et qui ne revient pas. Faire en sorte que cette jeunesse puisse revenir, mais trouver du travail. Deuxièmement, la transition économique évidemment basé surtout sur euh, la souveraineté la souveraineté alimentaire mettre en avant mettre en avant nos produits locaux à travers l'agrotransformation l'agrotourisme mais aussi faire en sorte que nous puissions mettre, valoriser toutes les transitions notamment au niveau de l'énergie mettre en valeur toutes les énergies que nous avons euh, évidemment euh, éoliennes, le vent euh, la géothermie mais aussi la mer, la mer voilà Ensuite, troisième transition, la transition environnementale. Faire en sorte que la législation, cette législation puisse être adaptée, avec les moyens bien sûr, adaptée à la transition écologique, la transition environnementale pour un territoire qui est très vulnérable avec tous les risques sismiques, volcaniques, tsunamiques. Eh bien, faire en sorte que notre territoire soit protégé et particulièrement contre l'érosion du trait de côte par exemple ou encore la problématique des sargasses, évidemment que je connais très bien et ce sont des problématiques que je connais très bien en tant que maire et que je vis pour le territoire de la ville de Sainte anne Et ensuite, quatrièmement, la transition numérique. Faire en sorte que le territoire et la Guadeloupe soient une smart, une smart euh, island, une île vraiment connectée et par conséquent, une législation qui tienne compte de cette transition pour nous permettre d'être encore mieux ouverts vers le monde et favoriser le développement des entreprises. Et quand je dis que nos jeunes doivent revenir mais ils sont déjà à l'international. Il faut qu'il reste à l'international, qu'ils puissent développer... Alors comment, comment les faire leur, revenir leur, Il faut qu'il y ait du travail. Évidemment, un jeune ne va pas revenir sans travail. Mmh. Et donc c'est pourquoi j'ai parlé notamment tout les à l'heure... Les conditions de travail aussi, peut-être Oui, les conditions de travail. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous ayons véritablement un développement économique qui soit basé sur notre souveraineté alimentaire, sur notre souveraineté, bien évidemment, énergétique. Évidemment, nous sommes une île dans le cadre, effectivement, nous sommes caribéens, hein, mais nous avons des services qui sont déjà très développés. Et je voudrais parler aussi de la santé, parce que quand je parle, par exemple, il y a une loi qui n'est pas du tout, euh, pas vraiment adaptée. Hein, si on, il y a deux lois nationales, d'ailleurs. Il, la loi, il, il y a la loi climat, énergie climat, euh, effectivement, qui est faite pour les grandes entreprises, et effectivement qui vise à ne plus utiliser le gaz, ne plus utiliser le pétrole, ne plus utiliser effectivement tout ce qui est éviter le gaz à effet de serre, eh bien justement, c'est l'occasion pour nous maintenant de faire en sorte que justement, que nous puissions aller vers ces énergies nouvelles. Et pour ça, il faut que nous ayons effectivement des jeunes qui reviennent avec un certain niveau et qui puissent valoriser notamment nos énergies locales. Pour ne prendre que cet exemple, deuxième problématique, eh bien c'est la problématique de la santé. Nous avons effectivement, euh, avec la politique ultralibérale d'Emmanuel Macron, nous avons une politique qui a une offre de santé qui est moindre, qui est totalement amoindrie. D'accord, nous aurons un super hôpital, mais avec un personnel qui ne sera pas effectivement suffisant. Et d'ailleurs, il y a moins de lits. D'ailleurs, aujourd'hui, nous voyons qu'au niveau des urgences... Donc il y a moins de lits, il y a moins d'emplois. Il y a moins d'emplois, il y a moins de lits, il y a moins surtout l'offre de soins qui n'est pas effectivement à la hauteur de la situation par rapport à cette mmh. logique ultralibérale. Et d'ailleurs, vous avez des, des, des, euh, des, des médecins qui signent des pétitions euh, pour dire euh, que les, les urgences effectivement sont bondées, parce qu'il y a moins de lits. Vous avez des directeurs d'hôpitaux eh qui démissionnent parce que justement cette cette politique de santé, elle n'est pas bonne, elle n'est pas adaptée, en tout cas, non seulement pour la France, je vais parler au niveau national, mais aussi pour la Guadeloupe. Et Demain, donc, vous aurez à vous prononcer peut-être sur le, le pass vaccinal. Est-ce qu'il y aura un maintien Est-ce qu'il y aura un arrêt euh, Sur cette question, c'est quoi votre position Ma position elle est très claire. C'est que justement, le personnel suspendu, pas simplement le, le personnel soignant, mm -hmm. le personnel suspendu doit être réintégré et aussi doit avec effet rétroactif. Je profite de votre antenne pour lancer un appel solennel au président Lozbar. Je suis conseiller départemental mm -hmm. du conseil départemental. Au président Chalus du conseil régional. J'ai été pendant trois mandatures à la région. Je leur demande de se mettre d'accord pour prendre exactement la même motion qui a été prise par l'Assemblée territoriale de la Martinique, par la collectivité unique de la Martinique, c'est-à-dire la réintégration de nos soignants. Ils souffrent énormément par rapport à cette loi scélérate, inhumaine, je lance cet appel à Guy Lossbard et à, à Richalus pour prendre cette même motion, pour réintégrer le plus rapidement possible le personnel de santé suspendu. Alors ça c'est pour la santé, mais il y a le pouvoir d'achat également. Euh, Qu'est-ce que vous proposez Mais justement Quelle est votre vision sur le pouvoir d'achat Concernant ce pouvoir d'achat, évidemment, il faut qu'il y ait une loi, parce que dans la NUPES, c'est ça, qu'il y ait une loi pour pouvoir bloquer les produits de première nécessité, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une retraite à 60 ans, mais avec, évidemment, des 40 annuités. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des retraités, notamment au niveau de l'agriculture, qui touchent 300 à 400 euros. Vous avez, euh, en France, au minimum, c'est 800 euros que les retraités perçoivent. Mm -hmm. Donc, respecter l'égalité réelle. La loi lui réelle sur l'égalité réelle, elle n'est pas respectée, d'une part. Et d'autre part, faire en sorte que nos, notamment nos retraités, puissent avoir le SMIC. Il faut qu'il y ait une législation pour percevoir au moins le SMIC. À ce niveau-là. Mais lorsque nous disons effectivement qu'il y ait bloqué les prix de première nécessité, il ne faut pas que ce soit un piège. Il faut aussi que ce soit adapté à la Guadeloupe. Il ne faudrait pas que ce soit sur des produits venant de l'extérieur et que finalement on incite à une consommation venant de l'extérieur. Mmh. Il faut que ce soit aussi pour les produits locaux et pour qu'il y ait cette incitation à la production, à la, à la consommation. l'économie locale. Voilà, exactement. Et pour que nous ayons puissions aller vers cette souveraineté alimentaire. Mais pour, pour y aller, il faut aussi considérer et valoriser l'agriculture et l'agriculteur. Parce que je discute avec beaucoup d'agriculteurs, pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec la, la première vice-présidente de la Chambre de l'agriculture et bien d'autres. Eh bien, les agriculteurs et leurs produits ne sont pas considérés. Et donc, on doit mettre en place une véritable politique, une législation qui mette en place cette politique, qui tienne compte de nos agriculteurs et de l'agriculture guadeloupéenne. Comment vous jugez la dernière mandature, les dernières actions de, de nos députés actuels Eh bien, euh, il suffit d'entendre hein, la population. Eh bien, la population vous dit que nous avons eu une crise de la représentation. Nos députés n'ont pas euh, représenté convenablement, en tout cas certains, et certains qui ont défendu la politique ultra-libérale de Macron, ont fait de la plat -ventrisme. Et je parle de la loi sur l'eau, je parle de la loi sur, effectivement, l'obligation vaccinale. Et comment comprendre, monsieur, un problème concernant le clore concernant la problématique de l'eau, que ce soit une députée en France, Martine Panot, eh qui qui carouclée avec gorge au perchoir de l'Assemblée nationale pour ces problématiques qui nous concernent, alors que nos propres députés n'ont jamais aussi élevé la voix et faire en sorte que justement que cette affaire de déconne soit euh, classée, euh, affaire classée, non suite, que la loi sur l'eau, la loi du gouvernement, on a instrumentalisé deux parlementaires, mais effectivement on aurait pu, en tant que responsable politique et le Guadeloupéens ensemble, mais derrière une législation, la législation française, où il n'y a pas eu de moyens, d'accord, la loi a été imposée, mais est ce que le problème de l'eau aujourd'hui a été résolu? Est-ce que c'est la loi qui a résolu le problème de l'eau Eh bien, non. Eh bien, ça prouve que, justement, il n'y a pas eu de représentation. En tout cas, ceux qui ont défendu la politique ultralibérale de Macron, effectivement, doivent dégager. Euh, question sur l'Ukraine, parce que vous allez représenter, évidemment, les Guadeloupéens. Euh, une guerre approche, une guerre, on pourrait dire, qui a déjà commencé. Déjà, qu'est-ce que vous pensez des sanctions qui ont été données contre la Russie en ce moment alors moi je suis un anti-militariste, je ne suis pas pour la guerre et je ne comprends pas comment vous avez des responsables politiques qui puissent aller vers la guerre. Bien évidemment il faut protéger les populations les plus fragiles et lorsqu'on voit qu'il y a des civils, il y a déjà un soldat qui a été condamné pour crime de guerre, Eh bien c'est inhumé, donc cela je le condamne fermement. Alors bien évidemment le moment venu, si demain je serai député, j'aurais à me positionner. Mais à me positionner, bien évidemment, pour ceux qui sont les plus faibles, pour ceux qui sont qui ne sont pas en mesure de se défendre. Et dès lors que vous avez une population qui n'est pas en mesure de se défendre, eh bien il faut prendre les mesures qui s'imposent et les décisions qui s'imposent. Bien, merci pour respecter le temps de parole. Euh, Je vous remercie. Merci d'avoir choisi les studios de TV. Je rappelle aux téléspectateurs pour respecter la législation des différents candidats de la deuxième circonscription qui est composée d'Anse Bertrand, la Désirade, le gosier, le moule, Petit Canal, Port-Louis, Saint-François et Sainte anne euh, vous avez le premier candidat sur, sur la liste, c'est Monsieur Ferrus, euh, Madame Sonia Retour, euh, Madame Justine Bénin, Madame Pauline Couvin, Monsieur Ludovic Tolassy, Michel Tola, Christiane euh, Delannay, euh, Michel Girdari, Pardon, excusez-moi d'avoir écorché. Euh, euh, Madame Nancy Mathias, euh, Madame euh, Paola Plantier, euh, Monsieur Christian Baptiste, euh, vous êtes bien sûr sur la liste, on vous reçoit aujourd'hui, Madame Aline euh, Céril, euh, Gérald euh, Boug... Bougré, j'arrive, j'ai du mal, Steve Rouillard et Michel euh, Maxo. Voilà, cette émission est finie. Retrouvez demain Warren Chagan pour une nouvelle émission de Questions sans détour.